Bienvenue sur Embarque avec moi, je fais des vidéos en caméra subjective. N'hésitez oui. pas à liker, à partager et à vous abonner. Malade avec Didier et Minka et Camila. Et Camila au château de la Hulpe. Et alors et, Et alors on n'a pas des Alors l'explication sur les arbres, alors, sur les petits cailloux. Alors on va arriver bientôt à voir à à les tulipiers de Virginie. Tulipiers de Virginie, les... de ce film, fameux tulipier. Description. Oui. Origine Amérique du Nord. Il était introduit en Europe, en Angleterre en 1663. Et puis en France au début du XVIIIe siècle. C'est des feuilles caduques, simples, levées, alternes, Alterne, oui. des, des fleurs orange vert, un léger parfum, parfum citronné. Ça on va le sentir, hein. oui. On va s'approcher beaucoup voir. Non mais c'est passé. La floration c'était juin, juillet. C'est intéressant. L'utilisation, c'est une plante mellifère au vertus médicinal Ah, voilà Propriété astringente et tonique Et là, qu'est-ce que ça veut dire ça La lyriodendrine oui. extrait de ah, son écorce oui, était ici. Je un Et Martin, comme ça, si tu lèves un petit peu regarde ici, il est écrit la tulipier de Virginie, donc on voit vraiment bien la, la végétation, c'est beau hein de Virginie Ouais. Les Amérindiens utilisaient les troncs pour en faire des canaux. Voilà, oui, en fait c'est aussi des, des barques. Ah, des canaux. Ah, oui. des canaux comme des barques. Là, on va filmer le château. Voilà. voilà. Et je pense qu'ils sont plus. Voyez oui, oui, une espèce de bâche là, là. Ici, y Oui, un boss là, là, il y a des chevaux. Voilà, deux chevaux noirs. Du début du 19e siècle, il a été construit par le marquis de Pitu. Son architecture a été conçue par un architecte français, Arvaf, et fut achevé par l'architecte Copenhague en 1842. A l'origine, le château était en briques rouges et agrémenté de tours d'angle octogonales. Le château a été transformé depuis cette version initiale. Armand Solvay, le fils, et surtout Ernest John, Les travaux de transformation débutèrent en 1929 et furent achevés en 1932. Les quatre tours d'angle ont disparu. Les murs de briques rouges ont été recouverts d'un ciment qui tente d'imiter la pierre de France. Sur le côté, vous pouvez y voir le jardin à la française. Cette partie est de style classique. Tout y est symétrique. À droite et à gauche, les mêmes éléments ornementaux le reste du domaine du château est d'un tout autre style on le dit romantique en fait c'est ainsi qu'on qualifie les parcs à l'anglaise par opposition au style français vous pouvez y apercevoir quatre statues à l'effigie des saisons de gauche à droite elles représentent respectivement l'hiver, le printemps l'été et l'automne à proximité du château vous pouvez également observer deux autres statues. L'une évoque la guerre, l'autre la paix. On va les découvrir ces statues. Ouais. Les quatre ouais, saisons là. et la guerre. Là, là, là. Tu vois, Rire Martin ici, tu vois à droite, ici devant toi. Ça c'est le un jardin un qu'on appelle à la française, tu vois. Un peu très structuré, voilà. avec des portes comme ça, bien coupées, tu vois, oui. très structuré quoi. Ça c'est typiquement le jardin à la française, tandis que ce qu'on appelle les jardins à l'anglaise, ce qui disait un peu le côté un peu plus romantique, c'est des fleurs un petit peu qui vont un peu plus dans tous les sens. quoi Oui, oui. Tu vois Et donc c'est un peu moins euh, coupé au cordon. On peut faire le tour à gauche. Hein. Allez, c'est là où tu C'était la paix. Tandis qu'ici, regarde ici. Ici c'est la, la guerre. voilà. Bon. Il est mieux conservé que l'autre, l'autre ouais. a pas mal de morceaux qui, qui manquent. C'est la paix qui est un peu cassée c'est la guerre qui est en pleine forme. Mais moi, Je ne comprends plus rien moi dans cette affaire, hein. <rire> On dirait que. un endroit comme ça, avec, avec un peu de lumière ici, je de son. Ça peut être très sympa aussi de faire des, des prises comme ça. Tu vois ouais. Ça fait des images très chouettes. Et vous voilà à nouveau dans une zone dégagée. C'est Ernest John Solvay qui a créé cette perspective en coupant les arbres et en creusant l'allée à 4 mètres de profondeur. Il a dégagé la vue sur 800 mètres de long. Regardez sur votre droite. Vous pouvez y voir un obélisque. Ah, C'est là-bas un peu plus loin. Ça. Oui, on, va, on va aller, on va aller un peu plus loin, Martin. On, on verra. Euh... Celle-là, c'est le pont qu'ils ne connaissent pas la date ce où c'était voilà. hum. Maintenant, oui, il y a un point rouge. D'un côté on voit vraiment bien le château et tout. Regarde, regarde, ça va se mettre bien comme ça. Voilà. Magnifique. Super. Et de l'autre côté. côté, regarde ce point-là. C'est la fameuse... Euh, Obélisque. Obélisque. Obélisque. Bon. Les obélisques comme ça, on en trouve un peu aussi dans les villes, on trouve ça ailleurs, etc. Attends, on va le mettre. Attends, je te dirige un petit peu. Voilà, on va. Voilà, J écoute. Et surmonté d'un soleil à 16 flammes, similaire à celui que vous avez pu apercevoir sur le belvédère, l'obélisque est orienté vers l'ouest. On raconte. Qu Ernest John Solvay souhaitait pouvoir admirer le soleil le matin par la fenêtre de son bureau, qui donnait de ce côté. Comme c'était impossible, il a donc décidé de faire ériger cet obélisque, surmonté d'un soleil. Ça, voilà, ça c'était l'histoire de l'obélisque. On va continuer là oui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux Faites Nous pour une prochaine vidéo